Euh, on vient de recevoir euh, Emmanuel de la commission. Alors du coup c'est quoi le. C'est la commission démocratie Non, la commission constitution. C'est ça. Et, alors la commission constitution a trois pôles. Euh, maintenant c'est si un peu plus coordonné par rapport à, à ça. Euh, c'est une commission multicéphale on va dire. Il y a de... Il y a le pôle atelier constituant, le pôle assemblée constituante et le pôle cahier de doléances et d'exigence. Alors c'est quoi la différence entre les trois pour que les gens comprennent parce que c'est des mots qui peuvent paraître un peu abscons comme ça bah disons que le, la, le, le pôle euh, cahier de doléances et d'exigence c'est assez évident. A l'origine c'était une commission indépendante euh, qui a demandé à nous rejoindre. Maintenant euh, l'historique des deux autres, des deux autres euh, pôles euh, sont le fait que il euh, y a eu deux initiatives euh, euh, simultanées euh, et qui ne s'étaient pas concertées. Dans la même direction euh, au, hein. Dans la même direction autour de la Constitution. Il euh, y a l'initiative que je porte qui, est, euh, qui découle de l'existence de l'association Les citoyens constituants qui se bat depuis trois ans pour euh, promouvoir l'idée que les citoyens écrivent eux-mêmes une Constitution. D'accord. Et puis il y a une, une, une initiative qui a été portée par deux étudiants euh, qui sont venus ici euh, aussi parler, Alexandra et Saba. Oui. Euh, qui, euh, qui ont le projet d'écrire une, une, une constitution et de la faire écrire par une assemblée constituante. Donc en euh, fait, le, c est, c est deux, ce seraient deux constitutions différentes finalement, ces deux projets qui sont euh, complémentaires ou pas ben, En fait, oui, là où c'est complémentaire, euh, c'est que nous, dans notre, dans notre association, on, on vise, un, on vise on va dire, ce qui serait l'idéal ou, ou le plus utopique, sachant qu'une utopie, euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas irréalisable. Non, non, c'est euh, juste qu'il n'est pas encore là. Voilà. Donc, nous, on vise directement le haut de gamme, à savoir une assemblée constituante tirée au sort parmi les 45 millions de citoyens majeurs. qui existe, comme on l'a vu dans le film de Cyril Mais qui est très difficile à mettre en œuvre, puisqu'on n'a pas accès aux listes, puisque sans moyens institutionnels, c'est très difficile à. C'est-à-dire que pour accéder à ça, il faudrait modifier la constitution déjà Disons qu'il faudrait surtout arriver à avoir déjà renversé la domination de l'oligarchie. Et. Et donc, eux, ils, ils portent un projet plus modeste, euh, qui, euh, qui certainement peut aboutir plus rapidement, euh, mais qui, euh, qui forcément est moins légitime. Qui est une réécriture citoyenne, finalement, Une réécriture citoyenne, constitution. par des, des gens euh, qu'on tire au sort, euh, un peu avec les moyens du bord. Donc, euh, ceux qu'on trouve, ceux, qu euh, euh, ceux qui acceptent, ceux qui sont volontaires, ceux qui euh, euh, donc euh, qui permettraient certainement d'écrire une Constitution mieux que celle que nous avons maintenant. Et là où je vois que nos, nos, deux, nos deux projets ne se, ne se combattent pas, mais peuvent se compléter, c'est que leur constitution euh, écrite comme ça pourrait être une constitution intérimaire euh, qui permettrait, elle, de décider et de donner les moyens euh, du tirage au sort de l'Assemblée Constituante telle qu'on tel qu veut la une constitution promouvoir nous... transition vers euh, ce voilà. qui n'est pas encore, en tout cas. Parce que c'est vrai que dans, nous, dans notre projet, on n'a pas du tout travaillé sur une question qui est, euh, imaginons qu'on qu tire au sort d'une Assemblée Constituante et que pendant euh, 8 mois, 10 mois, 1 an, il nous peaufine la, la meilleure des Constitutions. Euh, Qu'est-ce qu'on fait euh, pendant ces 8 mois, 1 an Quelle est la Constitution qui s'applique Et euh, à la fois, ça ne me semble pas euh, envisageable de continuer avec la Constitution actuelle, avec le 49.3 et tout ça, et en même temps, on n'a pas de solution de rechange. Donc c'est là, là que leur projet nous sera très utile. Mais alors du coup, concrètement, vous vous travaillez dans quelle direction Est-ce que vous bossez déjà que sur Paris ou vous êtes en concertation avec euh, d'autres assemblées ailleurs alors, Comment ça euh, se passe le, On est si en, France, on en contact épisodique. Disons qu'il y a certains membres chez nous, et notamment beaucoup plus de, de, de leur pôle à eux, qui sont en contact avec d'autres initiatives en province, sachant que... Il, se trou... il... il semblerait que Paris, on soit un peu à la ramasse, maintenant. Autant on a été initiateur euh, euh, de la première initiative euh, à poser le problème de la Constitution, autant il semblerait que maintenant, tous les nuits, debout, partout en province, s'emparent de la question, alors que nous, on reste un petit peu avec des commissions Parce que Plus euh, on est, plus c'est long à mettre en place. Voilà, c'est aussi à fait, ouais. toujours le truc. C'est-à-dire que c'est plus facile de tomber d'accord à 10 qu'à qu 3500. Vrai. Et il y a toujours ce, cette problématique-là. Mais qui fait que, du coup, peut-être que... Plus de cas vont se proposer à nous, qui vont faire qu'on va peut-être prendre plus de temps en défrichage. Oui. Mais ensuite, on aura en tout cas, plus de quelque chose à de, de, des de très porteur, le fait que les nuits de le bouche s'emparent de cette question-là, qui, euh, qui nous redonnera la souveraineté. Euh, ça, c'est fondamental. Alors, du coup, vous, vous, vos axes de réflexion aujourd'hui, c'est quoi ben, Nos axes de réflexion, euh, c'est de. Déjà, on avait euh, proposé. J'avais été reçu euh, sur votre antenne là pour. Euh, euh, suite à la décision de l'Assemblée la, générale, euh, je ne sais plus quel jour c'était, le 45 mars ou je ne sais plus, euh, euh, concernant un vote, euh, nous euh, nous mandatons pour euh, proposer un processus constituant et euh, une constitution pour ni, nuit debout. Alors là, c'est un, un projet qui est, qui est lourd à porter pour nous parce qu'on n'est pas nombreux à se bouger justement. On aurait besoin de bonne volonté, mais on a, euh, on, on a, on a agi avec méthode. C'est qu'on a euh, concer, concernant une constitution pour nuit debout. On s'est dit, on ne va pas casser ce qui existe et les bonnes volontés des, des bénévoles qui sont partout en train d'agir dans les, dans les constitutions. Dans Donc, les commissions, on, tu veux dire Dans ouais. les commissions. Donc, il faut euh, qu'on fasse un audit de, de ce qui existe actuellement. Donc, on a rédigé un questionnaire euh, pour soumettre aux différentes commissions. On n'est pas encore venu vous voir, vous, mais on est venu voir quelques... Mais nous, on est toujours un peu euh, entre deux, parce qu'on n'est pas vraiment une commission. En même temps, on est partie active. Alors, on ne sait plus si on est... Euh... Si on est une commission ou pas, mais en tout cas, on très ravi de vous aider à répondre oui. à quoi que ce soit. Avec plaisir, quand tu veux. Oui, tout à fait, mais, mais disons qu'il y, y aurait forcément des, des questions qui se, qui se posent sans mettre en cause, bien sûr, votre bonne volonté, euh, mais de savoir euh, comment les sujets sont choisis, quel... ouais, tout ça, c'est pas, pas en disant euh, vous faites mal votre travail, oui, c'est en disant euh, vous avez une structure, et euh, aucune structure n'est à l'abri d'une prise de contrôle par, euh, par des gens qui veulent dominer, par des gens qui veulent voler le pouvoir. Tout le monde a tenté et, de le faire, de toute façon. Il ouais. y a des gens qui ont tenté de le faire Non, mais ah, partout, on l'a vu à Nuit Debout, on l'a vu au niveau de la Commission numérique. On l'a vu partout. dès qu'il oui. y a des. Il y a toujours des volontés d'intrusion. De, il y a toujours. On a. Oui. On a eu des, des gens qui sont présentés, par exemple. Alors, euh, démocratique ou pas, il y a eu une époque où on a eu des prises d'opposition aussi à Nuit Debout, en se disant est-ce qu'on donne la parole à tous Est-ce que vraiment on va priver des gens qui travaillent tous les jours pour un avenir meilleur pour donner la parole à des gens qui peuvent avoir des idées extrêmement dangereuses de oui. récupération, etc. Donc on est quand même arrivé à... à un truc qui dit, euh, ben... Euh, tous, oui, mais tous ceux qui ont une forme de bienveillance. Oui. Euh, pas ceux qui viennent pour... Euh, oui, mais en même pour, temps, ça euh... peut être subjectif, ça. Donc, euh, oui, il faut essayer mais... de, re de rendre objectif, c'est... Oui, mais tu peux pas, en mmh. fait. C'est aussi les limites de, de l'idée dans l'application oui. des mmh. choses. C'est que... Euh, on peut pas euh, saboter l'énergie, le travail et, et le l'image qu'on envoie aux gens, la confiance qu'ils nous donnent, oui, trahir cette confiance, mmh. en balançant des gens, ou alors en leur disant, attention, on va vous emmener quelqu'un qui est dangereux, qui n'est pas objectif non plus. Il y a un oui. moment où tout a une limite aussi. Oui, c'est pour, pour ça que euh... nous, on est conscient de ça et qu'on veut y aller très prudemment et, euh, et pas tout foutre en l'air avec nos, nos, nos, nos belles idées, etc. De, dans des... l'application des choses, oui. en fait, finalement, oui. tu te dis qu'on ne peut pas faire voter une loi à chaque fois qu'un casse présente, faire voter l'AG à chaque fois qu'on a un invité, parce oui. que on est déjà très peu à faire des choses. Donc effectivement, il y a toujours des, des groupes de personnes actives à ce moment-là, 5, 6, 10 personnes, oui. qui vont euh, s'exprimer en disant ben, « notre ligne éditoriale » parce qu'on est un média aussi, c'est oui. la différence. Notre ligne éditoriale, ça va être ça. Oui. Ça va être de... De, si on donne la parole à quelqu'un qui nous semble plutôt néfaste, on le fait dans un débat contradictoire avec quelqu'un en face qui puisse avoir des arguments qui vont dans un sens différent. On organise un débat, on prend le temps de le faire. On le ouais, fait à l'avance. Très bien. Mais on le fait pas euh, comme ça n'importe ouais, comment. très bien. Voilà. Ouais. Donc, tu vois, c'est des petits ajustements ouais. qu'on trouve aussi avec l'expérience. Mais en même temps, je pense que avec une méthode comme ça, vous pouvez vraiment recevoir euh, euh, n'importe qui qui a des, des oui. choses significatives à dire. C'est juste que c'est très chronophage, euh... qu'il faut le ouais. préparer, qu'il faut que quelqu'un qui voilà, fasse que ça pendant plusieurs jours. Hum. Et que du coup ça veut dire qu'il n'y a plus de JT, qu'il n'y a plus d'invités, qu'il n'y a plus... Enfin, oui, voilà. La réalité c'est que finalement on est, on est 15-20 à participer, mais là ce soir on est 3 par exemple. Enfin 4 parce qu'il y en a qui sont arrivés en cours de soirée. Ouais. Mais on est 3 pour monter, démonter, trouver les interviews, euh, faire les interviews, préparer la JT. Ouais. Et il y a un moment où on a des vies personnelles aussi, enfin on avait des vies personnelles euh, jusqu'à début avril. Ouais. <rire> Et du coup il euh, y a une réalité qui nous rattrape qui fait que ouais. dans le meilleur des mondes, si on avait une équipe constituée, présente tous les jours, etc. Et si on pouvait répartir les tâches, on ferait différemment. Oui. Pour l'instant, on est juste obligé de, de faire en sorte d'exister tout court. Oui. Tout on tout fait, fait le ouais. bien, pour l'instant, oui. en attendant le mieux. Ouais. Nous, c'est un peu pareil avec la commission constitution. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup trop lentement à notre goût. On aimerait être beaucoup plus efficace, plus rapide. Mais euh, au vaut mieux faire bien les choses. Et mais puis, je crois euh... que les constructions les plus lentes sont finalement les plus durables, quand tu regardes. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Parce que bon... Et, euh... et on se dit même qu'avec les contacts qu'on prend avec les membres des différentes commissions, en fait, euh, même si Nuit Debout, pour une raison ou une autre, devait s'arrêter, on continue d'avoir un réseau et que, et que ça, ce réseau-là, on peut continuer à le faire vivre. Euh mais ça ne, quelque... ne s'éteindra pas. C'est-à-dire que tout le monde cristallise autour de l'occupation de la place de la République. Mais Nuit Debout, ce n'est plus déjà que Paris. Oui, ce n'est plus que fait, la France. Oui. Oui. Ce n'est pas non plus que l'occupation de la place de la République. C'est la convergence des luttes, finalement. C'est-à-dire oui. la, la, la, la mise en commun du savoir, l'interrogation de comment faire les choses ensemble, d'apprendre des erreurs des uns et des autres, oui. de s'aider les uns les autres à trouver des résultats. Tu vois, il y a un espèce de truc en bois juste à côté, on a l'architecte debout qui est en train de préparer une espèce de roulotte insensée qu'on va, qu va pouvoir mettre derrière un vélo, avec ah, oui. un banc pour les invités, avec une table pour la technique dans laquelle on va pouvoir soquer les tabourets, ah, ils sont super, en train de faire un truc qui va s'étirer comme ça, qu'on peut rallonger quand on est 5 ou 6. Super. Et, et c'est ça la convergence ouais. des luttes, finalement, concrètement, c'est juste un mec qui se dit bon, qu'est-ce que je peux faire pour les aider ouais. Et qu'il le fait, je pense que ce truc-là va pas s'éteindre, ce truc-là ne s'éteindra pas. Oui, bien sûr. Ouais. Même si, effectivement, l'hiver arrivera à un moment donné, on ne sait pas ouais. où on en sera dans six mois, mais... Ouais. Et l'architecte debout nous a prêté leur, leur dôme, là, aujourd'hui. Leur aujourd super dôme en tubulaire. Oui, ouais, tout à fait, ouais. Ils font des trucs insensés, c'est-à-dire qu'ils ils vont dans des endroits où ils s'interrogent. Vu qu'on nous casse à chaque fois qu'on construit quelque chose en bois, même pour la soirée, vu qu'on ça a été cassé, démonté par la police, etc. On est obligé d'avoir des solutions alternatives. Et c'est super dur parce qu'on bah, n'a pas les camions pour transporter tout. On n'a pas les stationnements, voilà. on n'a pas tout ça. Donc, y a des gens qui Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on organise un atelier constituant le, le 18 juin. Euh... Je crois que tu as ton téléphone qui sonne. Pardon. Euh, ah oui. <rire> bah, euh, tant pis, je vais le laisser. J'espère qu'il ne gêne pas trop l'antenne. Ouais, ça va avec le bruit derrière. Ouais, je pense voilà. qu'on va <rire> s'en sortir. Euh, donc euh, on organise un atelier constituant le 18 juin. Et alors, je ne sais pas si on arrivera à faire ça dans... 10 juin, ou... c'est un week-end euh, c'est un samedi après-midi. D'accord. Quand on organise des ateliers constituants, euh, alors là, c'est en dehors de la Place de la République, euh, dans une salle qu'on loue, etc., euh, on se bloque l'après-midi et c'est sur inscription. Euh, parce qu'il est important, quand on veut élaborer des textes et des règles, euh, que ça ne soit pas fait avec des gens de passage qui restent 10 minutes, qui écoutent 2-3 phrases, qui, qui veulent prendre la parole, etc. C'est un, un travail dans lequel on... Il y a une présentation, une introduction, une présentation, un travail de petit groupe, une restitution en assemblée plénière. Enfin, comment comment ils font construit. les gens pour vous contacter, par exemple, pour participer à ça Alors sur le site atelierconstituant.org. D'accord. Euh, on, on essaie de refléter différentes initiatives, mais en, en l'occurrence pour le moment, celle qui marche, c'est celle de, fait à, des ateliers qu'on fait à Paris, euh, Ivry. D'accord. Euh, et euh, avec des liens pour s'inscrire. Mais on a dans, dans un projet, je ne sais pas si on arrivera à le faire pour le prochain, mais de... Ça va dépendre un peu de la disponibilité du dôme. Mais euh, une, une idée qu'on a eue, c'était de. Et ça serait très symbolique et très, euh, ça, ferait, ça pourrait faire le buzz. Ça serait d'organiser un atelier constituant dans la cour du euh, Conseil constitutionnel. Ce serait vachement euh, bien. Oui, dans la, là où il y a les colonnes de Buren. Ouais. Et donc avec, un, avec le dôme euh, d'archi du Palais, hein. Palais Royal. Donc il faut demander une autorisation, Par il qu'on peut le faire euh, juste 4 ou 5 jours à l'avance. Euh, nous, on a notre solution de repli puisqu'on a euh, réservé une salle euh, euh, à Ivry euh, pour le cas où ça ne marche pas. Mais ça, ça pourrait euh, être joliment symbolique, ouais. oui. Ça, ça va dépendre en gros parce qu'il y a des réservations sur leur dôme. Et euh, si leur, ils ne savaient pas me dire si le, leur dôme était réservé ou pas encore. Mais tu nous, tu nous, nous tiendras à... au courant, ouais. Tu, ouais, tu nous diras oui. Tu passe nous voir, hein. Tout à fait, oui. Et donc les gens qui ont des questions à vous poser, qui veulent se joindre à vous, vont sur l'assemblée constituante.org euh, Non, atelier constituant. Atelier constituant, constituant Excuse-moi. Oui. Euh, point org. Et vous avez peut-être une page Facebook ou vous utilisez les réseaux euh, sociaux a, un petit oui, peu Oui, les citoyens constituants euh, sur la page Facebook. Euh, voilà, c'est... Si vous voulez leur envoyer un message, voilà. vous tenir au courant de leur actualité pour savoir quand sont les rendez-vous, pour les rejoindre pour cette réunion-là, pour participer en tout cas à l'écriture d'une nouvelle constitution. Oui. Ça passera par là. Vous demandez Emmanuel de notre part. Et actuellement, je peux, ce que je peux préciser... Au... Aussi pour que les gens ne soient pas déçus, parce que effectivement, quand dans nos ateliers constituants, on peut écrire des articles d'une de future constitution. Mais en fait, euh, maintenant, on met beaucoup plus l'accent sur le processus constituant lui-même, à savoir euh, écrire les règles de, de travail de l'Assemblée constituante. Comment est-ce qu'on choisit les constituants Comment est-ce qu'ils vont travailler euh, Qu'est-ce qu'on va leur imposer Sur quelle du... durée Quelle fréquence quelle... Oui, comment les renouveler Comment les contrôler euh, la, la transparence euh, Comment les rémunérer euh, Mais c'est hyper et... important, parce que c'est... C'est sur ces trucs-là où on dit que finalement euh, mis de c'est que des gens en colère c'est pas vrai parce que c'est juste des gens qui à un moment donné se sont dit ce système ne fonctionne plus mais vu que personne ne propose d'alternative on va s'y coller nous quoi oui, voilà, et qui cherche à préparer du coup la suite euh, oui, voilà. et ce temps finalement passé aujourd'hui ce sera du temps qu'on n'aura pas à passer demain ou après-demain quand voilà. les choses alors, alors la constitution évoluer. provisoire que fait la commission assemblée constituante elle elle, elle, elle va se baser sur des gens euh, tirés au sort un peu dans la rue et puis qui sont volontaires euh, celle sur laquelle on voudrait travailler nous c'est une constitution avec des, des gens qui, euh, qui seront tirés au sort parmi tous les Français. Et, euh, et la question du volontariat se pose. Euh, on, on pense, euh, le droit cas, ou le devoir, c'est ça Oui, le droit ou le devoir. Ça peut être un, un service civique ouais. que d'être que obligé à faire ça. Alors bien sûr, avec des, des possibilités de dérogation pour, pour les gens malades, les gens qui travaillent par un examen, euh, les femmes enceintes. Enfin, je veux dire, Il y, y a des tas de situations dans la vie où on ne peut pas. Oui, on peut avoir des suppléants mais tirés au sort voilà, dans le cas où il y ait des cas d'annulation, de disponibilité. Euh, peut-être des modalités comme quoi un tiré au sort qui ne pourrait pas euh, et qui justifierait qu'il ne peut pas pourrait nommer quelqu'un pour le remplacer. Euh, ça voudrait dire qu'il y en a un qui serait élu et les autres tirés au sort Oui, mais il serait élu par quelqu'un tiré au sort. Donc, oui. euh, donc au niveau des conflits d'intérêts, ça pourrait s'annuler. C'est intéressant. C'est des questions à En, débat. Débat. en pas, tout cas, c'est Je ne tranche pas là-dessus. Hein. Je... C'est des idées qui circulent. Et voilà. si tu veux, venir nous voir de temps en temps pour nous faire un compte-rendu un peu de vos réflexions, en disant, tiens, aujourd'hui, on a réfléchi là-dessus, on s'est dit que sur ce point-là, précisément, ce serait plus intéressant de faire ça ou ça. Ça permet aussi d'avoir des exemples concrets pour les gens et de mieux comprendre au-delà de l'idée générale, qui est la constitution euh, oui. dans laquelle on a rarement l'occasion de mettre le nez, c'est vrai. Euh, oui. De pouvoir se dire concrètement qu'est-ce que c'est, quelles sont les interrogations que vous pouvez avoir. Mm. Et si vous filmez des images aussi, on sera ravis de les diffuser euh, sur un atelier ou sur un autre. D'accord, Très bien. Et euh, reviens nous voir quand tu veux. Merci d'être venu. Non. Alors Allez, euh, voilà, c'est le 100 mars, c'est un peu le bordel derrière, c'est la fête. C'est-à-dire qu'il y, y a de la musique partout. Je crois que c'est un peu ambiance euh, soirée disco derrière moi. On va aller faire un peu la guinche et euh, on vous embrasse. On vous retrouve demain 20h30, même endroit, même heure. Allez, levez le rideau, on va vous montrer un peu le... ほら! <音楽><音楽>